Et du coup, voilà, donc je ne suis pas quelqu'un de fortuné. Et euh, en France, on a quand même un acquis de matériel important. Quoi. Ça fait longtemps qu'on mécanise, hein. ce qui fait qu'il reste quand même plein de vieux outils euh, que les gens ne comprennent même pas pourquoi on leur achète et qui ne sont pas chers pour le coup, <rire> et qui peuvent être adaptés. En l'occurrence, celui-là, c'est un, un vieux semoir italien, quoi, et qui était super bien conçu d'ailleurs. Donc, C'est un semoir à céréales, et qui peut semer de la petite graine aussi, avec un distributeur à galets, Donc, avec trois dimensions de graines. On a l'impression d'avoir un semoir maraîcher, quoi, petite, moyenne et grande, super fonctionnel. Les galets, on ne les change pas, on déplace d'un côté ou de l'autre, donc c'est de la balle. Il a six vitesses de régulation de la distribution, donc on peut optimiser à fond la densité. Donc à mon avis, c'est un semoir qui était prévu pour semer de la carotte à un moment donné, pas que de la céréale. Donc moi, à ce niveau-là, je n'ai rien eu à faire. Donc je l'ai chopé à 400 euros, ce qui ne fait pas un gros investissement pour un semoir. Quoi. Et, euh, et je l'ai adapté, euh, donc une adaptation super facile, pour le passer en semi-direct. Et qui puisse, euh, euh, qu puisse semer de la graine maraîchère en petite quantité, euh, vu que je ne sème pas des hectares, je ne remplis jamais la trémie quoi, de, de, de graines de carottes. Donc vas-y, passe la suivante pour voir. Voilà, ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. Euh, c des, il faut des semoirs à disques pour ne pas bourrer, forcément. Un semoir à soc, ça ne passe pas à l'intérieur de, de toute l'herbe qu'il y a sur le sol, enfin toutes les plantes. Et euh, du coup, euh, euh, ouais. Ouais, là j'ai le, le, les socs ouvreurs. J'ai enlevé un élément sur deux pour arriver à, à être une densité qui va bien pour le maraîchage. Donc je suis à 34 cm, ce qui est pas mal pour le maraîchage. Et j'ai pris le disque qui était là, et je l'ai fixé, euh, voilà, je l'ai laissé rotatif, et je l'ai fixé à l'avant dans l'axe du, du soc ouvreur. Et du coup, ça fait un disque de tranchage qui ouvre un peu le, le sol, qui, qui, qui coupe un peu le, le mulch. Et donc, euh, avec ça, je sème carottes, navets, euh, bête rave, et puis le panais, pas, il, il distribue, mais il n'a pas levé. Quoi. Donc, euh, et puis, le, le radis, les radis de garde, pas les radis roses, puisque c'est beaucoup trop large. Les radis roses, je les sème à la volée. Et du coup, il marche super bien. C'est vraiment, je suis halluciné. Quoi. Donc, il tape 8 rangs d'un pet au tracteur, ce qui est assez... ça change du monorand, où on pousse pendant des combes pendant... Voilà, ouais, en tracteur. Donc on est assis, je passe plus de temps à, les à descendre pour aller voir si toutes les graines sont distribuées et tout ça. C'est pas pénible. Et à l'atelier, je fais 8 rangs d'un pet. Vas-y, passe à la suivante. Donc après, voilà, ça c'est la trémie. Donc euh, Vous voyez tous les semmores acérales, c'est des grosses trémies avec... Euh, un truc distribu, euh, qui qui bouge un peu la graine j'ai viré et du coup c'est un truc super simple, j'ai sou... enfin, fabriqué des brides que j'ai vissées à l'emplacement des distributeurs, j'ai posé des entonnoirs de cuisine euh, dessus du coup je peux, avec, je peux semer mes 100 grammes de carottes comme si j'avais un, un petit semoir donc je reste avec euh, j'ai un, un matériel conséquent mais euh, je l'ai adapté à une dimension petite comme la mienne voilà ouais donc, vas-y, continue. Voilà. Donc, on voit le semi à peu près, là, le semi de carottes, vous le voyez. Donc, ça, c'est sous une serre. Il reste des reliquats de culture, ça doit être de la tomate. Il y a peu d'herbe, Je ne suis pas passé à la main, là encore. Je n'ai pas désherbé. Et je fais des cultures intercalaires de, de salade. Le fait que j'ai peu, peu, peu de problèmes avec les adventices, qui y a peu de, le, de levée d'annuel, je peux me permettre de revenir à un autre rêve que j'avais c'était le maraîchage intensif parisien. quoi. Euh, du 19 e où les mecs sur des très petites surfaces ils arrivaient à cultiver énormément de choses mais ça ils y arrivaient parce qu'ils avaient beaucoup de main d'oeuvre et donc au fur et à mesure où la main d'oeuvre a quitté la campagne pour aller vers les villes, on a été obligé d'aller vers plus vers des monocultures ou des systèmes beaucoup plus simples une courgette, une tomate, aucune carotte et tout ce qui était le domaine associé, dérobé, intercalaire tout ça on a abandonné et on a perdu vachement en productivité pour le coup donc c'est un peu idiot de dire qu'on est dans une agriculture intensive. En fait, on est dans une agriculture extensive qui optimise une plante, qui produit beaucoup d'une plante, mais qui est beaucoup moins intensif que ce qu'était le maraîchage du 19e siècle et du début du 20e dans la région parisienne où sur 8 mètres carrés, il y avait une famille entière qui vivait et qui générait... Euh, voilà, ils associaient... Euh, euh, une association classique, c'est le la salade, carotte radis. Donc euh, je récolte d'abord le radis, après la salade, et en dernier la carotte. Et les mecs, j'ai appris même, avant que la carotte soit finie, ah non, ça, ça c'est autre chose, ouais. Et du coup, on peut basculer sur plein. Donc il y a plein de, de possibilités d'association Une fois qu'on n'est plus emmerdé par le travail du sol, qui oblige de revenir toujours à zéro, toujours revenir à la case zéro, donc il faut détruire, il aurait fallu détruire la salade pour après mettre la carotte. Mais là, comme je ne travaille pas le sol, je peux récolter la salade. Comme je n'ai pas trop de pression de, des annuels, le fait que j'ai peu de graines qui soient... Toutes les graines, en fait, elles ont été enterrées par mon travail du sol. Celles qui sont en surface, en fait, une grande partie est détruite par les limaces, par les champignons. Donc il y a des essais qui ont été faits. Plus on va profond dans le sol et plus la semence est est fertile et plus on va en surface la semence de mauvaises herbes et plus la, la la semence est moins fertile du coup en fait le fait de travailler le sol quand on fait euh, une labour on rentre de la semence en profondeur et on lui permet d'avoir une dormance qui résiste beaucoup plus dans le temps quand on ne travaille pas le sol en fait et si on est soucieux de ne pas laisser grainer il faut il faut rester il faut garder les bases du maraîchage quoi je laisse pas grainer mes graines pour pas être emmerdé progressivement la pression des annuels diminue parce qu'en fait le taux de semences euh, on écume le sol en fait le taux de semences euh, se réduit se réduit et donc en plus dans des systèmes comme ça d'association je peux amener euh, derrière je peux amener la salade jusqu'à la formation de la graine et récupérer de la graine quoi. donc là on a, c'est Danoë je pense donc c'est une variété quand même à, à 20 euros les 1000 graines et du coup, un pied de sale comme ça, il va me faire 3 ou 4 000 graines, au moins, tranquille. Quoi. Bon, c'est peut-être pas trop légal, mais en tous les cas, ça permet d'économiser de l'argent. Donc on passe à la suivante. Donc voilà, là, c'est là, en plein champ. On voit les carottes en plein champ. C'est pour montrer un peu... Un peu C'était en 2000, 2013, non, en 2012, ça. Vas-y, suivante. Donc là, c'est pour montrer les cultures. Ben, C'était le maïs. Avant que je sème l'engrais vert, ça. C'était le maïs haricot avant que je sème l'engrais vert. Donc ça, c'est pour montrer un peu vers quoi, vers quoi on peut aller. Il n'y a pas d'herbe, en fait. C'est d'haricots à rame, ouais. En fait, je fais du maïs doux, pas tellement pour tuturer le haricot. Je fais du maïs doux parce que je peux le vendre. Donc ça me permet de faire de culture. L'autre chose qui se passe, c'est que le maïs, mine de rien, c'est une plante à fort potentiel de carbone. Donc ça peut être aussi... On va dire une source de matière organique qui a été à la fois rentable et à la fois elle me laisse des reliquats qui vont optimiser mon sol. Et donc moi en fait ce que je fais c'est que le, le maïs je le sème avec le haricot haram mais je le tuteur quand même le haricot haram. Parce que comme c'est du maïs doux, la puissance des cannes est quand même faible et ça peut se vautrer. Quoi. Ça peut se vautrer. Donc je tuteur le haricot haram avec de la ficelle de cisale. Les ficelles de lieuse, là, donc elle est biodégradable. Et comme je travaille pas le sol, en fait, je peux tout balancer sur le sol comme on voyait en vrac, puisque je vais avoir aucun outil rotatif qui ça me faire des bobines sur l'outil rotatif. Je ne vais pas avoir euh, tous les outils à dents, je ne vais pas faire des grosses boules. Et du coup, voilà, c'est à la fois une culture qui est productive en termes d'argent, mais c'est aussi à la fois une culture qui, en termes écologiques, a une valeur ajoutée c'est double effet qui se coule. Quoi. Le premier effet, je vends et je contente des gens, ils peuvent se nourrir. Le deuxième effet, je laisse à bouffer pour les vers de terre et je prépare la culture d'après. Donc c'est aussi cet espace-là qui est intéressant quand on ne travaille pas le sol, c'est que la gestion de la matière organique va être totalement différente que quand on travaille le sol. Si j'avais eu travaillé le sol, il aurait fallu que je sorte tout et que je, je balance à côté. Alors si j'étais consciencieux, j'aurais fait un compost et j'aurais ramené. Si j'étais moins consciencieux, j'aurais foutu ça au bord de la haie, et puis ça se serait pourri au bord de la haie, et bon, ça ne serait pas été perdu. Si j'étais complètement euh, halluciné, quoi, j'aurais foutu le feu, quoi, <rire> pour que ça soit propre. Bon, on l'est des fois halluciné, on l'a tous été, quoi. <rire> voilà, ouais. Donc ensuite, là, on voit, par exemple, bon, c'est pour montrer une bande de fleurs, c'est pour euh, aussi dire que la... le jardin, en fait, puisque je préfère à la limite m'appeler jardinier que maraîcher, quoi, le jardin, c'est un peu comme de la dentelle et il euh, y a plein d'existants qui ne paraissent pas productifs et qui pourtant sont indispensables. Ça pourrait nous ramener un peu à la construction sociale dans laquelle on est. Ce n'est pas parce qu'on travaille d'une manière rentable qu'on est rentable. Et la fleur, en l'occurrence, c'est euh, la personne qui, elle, apparaît ne pas être rentable et qui pourtant est indispensable. Elle est indispensable pour deux raisons. La première, c'est qu'elle donne du cœur au travail. Donc quand on est maraîcher, par moments, on en aura le cul de courir qu'après le pognon et puis d'avoir que des champs où c'est que des légumes ou de la mauvaise herbe, des ornières, du plastique, du machin. Et quand on rentre dans le jardin et qu'on a le cosmos ou des plantes faciles comme ça qui sont à fleurs, eh bien, ça amène un peu de lumière. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça nourrit mon âme et ça me permet de continuer d'aller plus loin et de me dire je ne suis pas qu'un objet à produire, je suis aussi un être qui crée. Un être qui aime, un être qui a envie de liberté. En enfin, fait, je ne sais pas s'il y a beaucoup de maraîchers, mais c'est souvent les petits maraîchers, c'est cet espace-là qu'on a cherché quand on est venu au maraîchage. On ne veut pas être des machines à produire, on veut être aussi des machines à, à rêver, quoi. Et du coup, à plus être des machines. Et du coup, ça, c'est le côté, on va dire, qui, qui, qui motive le jardinier, qui est quand même le point central du jardin. Hein. Sans le jardinier, il n'y a pas de jardin, quoi. Et l'autre moteur c'est que c'est un asile à énormément de, de petites bestioles qui sont très difficiles à définir si on n'est pas entomologiste, mais pourtant qui doivent être là. Et on rentre dans l'espace de la synergie que nous a montré Michel, c'est-à-dire que 1 plus 1 ne fait pas forcément 2, on peut faire 10 000 en, en écologie, et du coup, les fleurs, les animaux qui vivent, euh, tous ces petits animaux-là qui sont très loin de notre manière de vivre, en fait, ils sont métamorphes et ils passent par plein de stades. Donc, on peut avoir quelque chose qui est sous la forme d'une chenille et qui, à un moment donné, va se transformer en papillon. Et donc, le régime alimentaire de l'un, quand il est sous la forme chenille, n'est pas la même que quand il est sous la forme papillon. Et pourtant, ce papillon, il va pouvoir éventuellement aller pondre ses œufs à l'intérieur d'une autre chenille qui va parasiter, par exemple, la chenille du chou, la pierride. Mais si on n'a pas la fleur pour nourrir le papillon, on n'aura jamais la chenille, obligatoirement. Donc on se retrouve avec quelque chose qui paraît être d'aucune utilité la fleur, puisque je ne fais pas de bouquet de fleurs pour la vendre ni rien, mais pourtant qui est majeur parce qu'il va maintenir la santé à l'intérieur de mon jardin, donc ma santé morale, mais aussi une santé des plantes, parce qu'énormément d'intervenants, d'autres jardiniers, d'assistants qu'on a, qui sont souvent très, tellement humbles qu'on les reconnaît, on les connaît même pas, mais pourtant qui travaillent à nos côtés tous les jours à la réalisation de notre jardin, et bien, ils ont des espaces pour vivre. Donc l'idée, quand on fait des bandes de fleuries, d'après les entomologistes, c'est de favoriser les fleurs plates, comme le cosmos, quand on conduit les bandes florales, et moins les fleurs en tube, là, comme l'hypomée, malgré qu'on peut en mettre, parce qu'en fait, les fleurs plates, euh, elles correspondent à tous les organes de prélèvement du nectar. Alors que les fleurs en tube demandent souvent des insectes spécialisés. Donc la création d'une bande de fleurie, va être bon pour le goût, pour la couleur, pour l'esthétique, pour l'odeur, mais on peut partir sur une base de se dire je vais favoriser des fleurs plates, genre au fenouil, cosmos, enfin, il y en a plein, marguerite, il y en a plein, et comme ça on est sûr de taper dans plein d'insectes. Et donc plein d'insectes vont venir butiner à un moment donné, vont faire leur, leur, leur petite histoire et puis on les retrouvera... En fait, un, un, un, un jardin qui marche bien est un jardin qui est en santé, donc on ne sait pas pourquoi ils marchent bien dans le détail. C'est quand ils ne marchent pas qu'on commence à réaliser pourquoi ils ne marchent pas. Parce qu'il nous manque un élément. Mais quand ils marchent bien, en fait, c'est qu'ils sont tellement actifs à notre insu qu'en fait, tout fonctionne autour de nous. Il y a une espèce d'écosystème qui se met en place. Vas-y, passe à la suivante. Donc là, pareil, là, c'est les cultures, c'est histoire de montrer un peu, les poireaux qui poussent, là, au milieu. Vas-y, continue, continue, continue, voilà, ouais. c'est l'automne, donc c'est un peu luxuriant, quoi. Continue, voilà, c'est sympa ça aussi. Donc là, j <rire> le blanc, que vais-je dire Et du coup, là, la suite, là, je passe sur une autre, sur une autre exploitation, donc j'ai pompé ça à un copain, François Mullet, qui lui est en Normandie, et du coup, c'est pour basculer sur la gestion de l'herbe, et pour montrer qu'en fait, il y a une véritable synergie entre la plante spontanée et l'activité qu'on y fait dessus. Et donc, euh, on peut gérer l'herbe en, en termes de lutte, mais on peut aussi l'appréhender en... Euh, on peut aussi. Là, là, je prends un papier, parce que comme ce n'est pas chez moi, je ne sais pas trop ce qu'il a... Brandé, je, je sais dans l'idée, mais je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Quoi. Et du coup... Euh, et du coup, les espèces qui poussent les spontanés sont la conséquence de l'action qu'on avait menée. C'est pour continuer dans l'idée que les pratiques culturales vont permettre de gérer la mauvaise herbe. Et que la lutte, certes, est nécessaire. Il faut, il faut, on a besoin d'interventions mécaniques ou chimiques à certains moments, mais ce n'est pas forcément la seule manière d'aller à l'encontre de l'envahissement des mauvaises herbes. Et qu'une vision plus globale, une vision plus dynamique, permet d'arriver à, à, à, virer, à virer les herbes. Donc, pour moi, avec les annuels. Donc là, on est sur une parcelle. On est donc dans, en Normandie, sur des terres à 80 quintaux, des bonnes terres à céréales, mais qui ont été matraquées par 20 ans. Il me, marque, ouais. il me semble 20 ans de, de monoculture de blé sur la bourre. Donc, en, les mecs, ils s'en sortent, c'est des bonnes terres. Il y a le climat, ils tournent à 80 quintaux, ils peuvent rester en monoculture, tout va bien. quoi. Mais en fait, dès qu'on arrête la chimie, dès qu'on arrête le travail du sol, c'est, euh, d'après ce que j'ai vu quand je suis allé chez lui, c'est des chardons qui sortent à gogo, des rumecs, euh, plein de plantes qui sont très agressives et très difficiles à gérer en bio, et surtout en, en non-travail du sol. Quoi. Du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, a mis euh, du broyat de tout ce qu'il trouvait dessus, donc des BRF, des tontes de gazon, des choses comme ça. Il a semé à l'intérieur, à la volée, donc pour pas que ça soit cher, il a récupéré des graines, des graines paysannes. Donc il y a du trèfle blanc, du trèfle rose, de la facélie, du blé, du colza, de l'orge, de la roche, de la veste, du tournesol, du pois, de la salade, des blettes, enfin tout ce qui traîne, il me marque, donc dans le genre, il a vidé le grenier, il a tout balancé dessus. Et, et du coup il a fait à peine un petit travail en surface pour enfouir la matière organique et, et voilà, il a, il, il a laissé faire, il a regardé alors peu de, graines, peu de graines semées se sont développées dès la première année, donc on peut dire que c'est plutôt un échec quoi, pour lui à ce moment là donc là on est en 2011